Oh, le duel encore Oh non oh putain, oh putain Oh putain uh... Tiens Oh, oh là, la... Oh la sale taille <rire> Oh la marche, comment tu fais Je vais arriver en retard Roskim. Vite le bus <rire> C'était quoi son rire <rire> Dilettis! <rire> Allons voir si notre panier est bien chauffé. Bon, ça arrive souvent, ça bien sûr. Alors, évidemment, pour le premier panier que j'ai dû prendre, j'ai dû galérer et j'ai dû utiliser mes doigts. Et pendant que ça se cuit, vous pouvez commencer à ranger les affaires. Bon, de toute façon, je ne mange pas ce fromage là, donc personne ne le captera qu'il est trouvé par terre. Spoiler, euh, le premier combat il nous défonce la gueule Spoiler à la fin il meurt quoi <rire> C'est pas des pokéballs, c'est des cartes on va dire euh, oui. Des cartes cybernétiques, je sais pas comment on dit mais... Enfin, en <rire> des bref, cartes thème. En gros ça fait un peu Yu-Gi-Oh, j'invoque le, le dragon aux yeux bleus là. <rire> Toi tu pourras dire ouais viens dans ma maison et tout, c'est des petits détails mais des trucs quand même assez assez intéressants Du coup ça veut dire que on peut faire comme Colpingo, je peux t'inviter dans mon iclou quoi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 Dans votre cul Regardez mes moves Là tu vois, là regarde, je me plante comme une. Là je réfléchis, là je me plante comme une pute Et là je me dis, vas-y, vous voulez mieux que leur mur Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi Dans mon sac, il y a des Pokéball <rire> <rire> <rire> Merde, je voulais me barrer <rire> Parfait Mesdames et messieurs, voici Patacraft <rire> Ça va tellement bien <rire> Attends, j'ai le calé là Bouf <rire> non ça c'est les fils on s'en fout Il fils compliqué mais qu'est-ce que c'est cette merde Mais juste le bouton il est où le bouton Il reste une minute dépêche-toi secours Il est quelle couleur le bouton ja Jaune Alors si s'il y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué Detonite, appuyez et relâchez immédiatement le bouton. Oh <rire> C'est ça Oh tu m'as sauvé la vie Tante de grenouille, <rire> j'ai bien envie d'essayer celui-là. <rire> lire un QR code d'un motif perso, et là, c'est va l'incroyable magie. Ah, salut, c'est moi. <rire> bon, voilà, on souhaite un petit joyeux anniversaire à Mat oh Baskim. Ouais, c'est pas comme ça qu'on te livre chez toi. <rire> Alors non, moi, moi on me livre comme ça attends, moi, Voilà, c'est <rire> voilà. comme ah, ça qu'on me le livre oh Quelqu'un d'appartinent comme vous doit être Un arco. Dans cette torture vous serez un arco. cela vous convient il Pas vraiment très bien Alors Attends, attends, attends T'as dit, t'as dit, t'as dit, dit pas vraiment bah oui, j'ai euh, envie que ce soit mon pote quoi. C'est parce que... Euh, voilà quoi. Comment s'appelle votre partenaire Attends, tu te fous de moi. C'est juste pour faire un putain de jeu de mots avec un ami euh, qui s'appelle comme ça. Oula, la courbe du Bitcoin. <rire> <rires> Et salut les gens, aujourd'hui la semaine... Ouh, ou le beau bébé. <rire> non, <les> gros... <rires> oh là là, parfois... Attends, me dis pas que. Il <rire> non mais Darko c'est la version live que t'as fait ou <rire> Ouais c'est la version live. <rire> <rire> oh le bizarre Attends. Est là, Ok. <rire> oh, la frame seconde pour tomber à l'eau. Allez, la fin, qu'est-ce que ça se passe Ah, ok, bah du coup, merci d'avoir Un nouveau Star Wars dans l'espace où vous contrôlez soit l'Empire ou soit les rebelles. Après ça, vous connaissez la chanson. Hein. Bon, on aurait pu aussi inviter à King O'Rive, mais. C'est un botte de fond maintenant. Hein, bon. Ensuite, des filles, des femmes, des femmes. Un Fury où il y... y a prédite ce, ce quarantaine, oui uh, ce nouveau game mode, uh, et update for uh, coronavirus. Salut à toi, abonné de la chaîne. Surtout le compteur qui est sympa. Après, de toute façon, je, je dis quand même le compteur parce qu'il y a certains gens qui aiment pas trop euh, critiquer les compteurs euh, de certains jeux. Ça, je dis rien. Cool, dude. Ha. Ah, c'est pour traverser le trou! Ah. <rire> Ça T'es où? Ah! T'es où? bon. Ah. Séparation dans 3, 2, 1. Séparation. Séparation. <rire> ça me fait penser à la voix de, de Wii Fit. Euh, avant que tu commences à faire les trucs et ça, ils font Analyse en cours. Analyse en cours. Terminé. <rire> pas mal, ça a l'air marrant. Vous êtes obèse. <rire> <rire> Non c'est parce que vous croyez, c'est. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, j'ai même eu la chance de croiser des joueurs mondialement connus avec Pario qui est euh, surnommé dans le jargon mais mais c'est marrant merde, non C'est ma vidéo, je dis ce que je veux ici, mais mais et bonne, y'a même compte des chinois. Non c'est vrai, ça fait plusieurs années qu'on se fait avoir par Activision par exemple, j'ai cul de ta maman. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit y a, y a rien de drôle <rire> C'est con. Ouais attends, il est parti hein. Oh oula si si c'est Minecraft. Mais bah non c'est Minecraft, c'est Minecraft, c'est Minecraft C'est Minecraft. Non Minecraft! pas ça Ça Minecraft! pas Si, si, c'est Minecraft <rire> c'est Minecraft What the fuck C'est comment arrivé, mais c'est pas possible Oh c'est Welcome to my... <rire> oh non Mais c'est C'est... Oh mais what the fuck Oh quand j'ai vu le. quand il passera à la mur, j'ai vu les blocs, j'ai fait ok, c'est bon, c'est ça, c'est unique. Attends, c'est quoi ça Y'a un son. Oh non putain Mais après bien sûr, quand j'ai dit QTE, c'est des QTE où il y a tout le temps on va dire. Genre ça prend du temps. Et après il y a un petit suspense. Et ensuite, il faut cliquer tout simplement au bon moment le.. Mais putain Sauf que vous êtes arrêté devant un pont cassé et la dernière chose à faire est de parler à l'autre flic ah merde, je me suis tombé de ligne Moi, pour l'instant, je suis toujours coincé au tutoriel. Le digipad, je t'ai dit, à la sortie du camion Bah oui, mais je suis coincé du camion, il y a un code à mettre. Ah, d'accord, il fallait juste que je l'ouvre. Putain, je me dis, mais sortez-moi de là, s'il vous plaît Oh le pauvre Quoi pas tourner en en Je poste le livre ici. Avec F, hein, Non. Ah, c'est la même chose F et G. Ah, le camion, on peut le conduire. Ouah, wow, trop bien. Allez, Jamy, on va découvrir les nouvelles planètes. Oh non Et puis la pouf, il y a des caméras. <rire> oh non <rire> Ah, saloperie de. Ah Il y, une... y avait un quad. Alors, du coup, j'ai pris un petit quad à la place parce que mon camion s'est fait niquer. <rire> Veux-tu dire plutôt ce paquet de pop-corn derrière moi Oui, les pop-corns. qu'on oh, mais... voit la différence entre chaque pop-corn. <rire> oh, mais attends, je vais pas faire... C'est moi qui qui fait par réveil, quand même. Ah, J'avoue, ce serait stylé. Et là, t'entends euh, un réveil. Oh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 Manger voilà, du pain, c'est bon pour la santé. Voilà, ce sera la fin de la vidéo comme ça. <musique> Salut, c'est moi. <rire>